ok euh, bonsoir bonsoir euh, à tout le monde je viens euh, ce soir juste pour apporter quelques clarifications n'est ce pas dans la crise qui se déroule euh, maintenant en ukraine et comme vous le savez moi je ne défends pas souvent les positions ambiguës quand il y a une situation je donne ma position. Peu importe ce que ça peut euh, faire hein, sur la place publique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a de l'ambiguïté dans sa position. L'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine est illégale. Donc, ce n'est même pas excusable. Alors, ceux qui défendent l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, parce que, selon eux, il est le plus puissant, personne ne peut, n'est-ce pas, l'inquiéter. C'est leur problème, ils peuvent développer tout ce qu'ils veulent. c'est pas ma position. Je pense qu'aujourd'hui, le bon sens voudrait que chaque peuple opprimé ait de la sympathie pour d'autres peuples opprimés. C'est-à-dire, en Afrique, si nous avons eu par le passé des problèmes, avec des puissances coloniales comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie. Il est inconcevable qu'en 2022, lorsque Poutine se comporte pire, nous Africains soyons en première ligne pour applaudir son comportement barbare sous prétexte que nous le faisons parce que nous ne sommes pas d'accord avec les états unis nous ne sommes pas d'accord avec la France. Ça, c'est vraiment la pire folie. Vous comprenez Parce qu'il faut être clair. Toute occupation n'est pas juste. Que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit en Ukraine. Chaque puissance qui décide d'aller envahir un autre pays souverain pour tuer les femmes et les enfants. Ce n'est pas juste. Dans cette position-là, tout ce que vous commettez dans ces pays, on appelle ça crime contre l'humanité. Maintenant, revenons au fait. La Russie est une puissance nucléaire. Personne ne peut douter de cela. Mais est-ce que c'est parce que la Russie est une puissance nucléaire qu'elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut à tout le monde. Qu'elle a le droit d'occuper un territoire souverain. Poutine n'attaque pas l'Ukraine parce que l'Ukraine a attaqué la Russie. Non, il n'y a même pas un motif de légitime défense parce que l'Ukraine n'a jamais attaqué la Russie. Pourquoi est-ce qu'on veut donc justifier la guerre que Poutine a décidé, n'est-ce pas, de mener en Ukraine. Tout simplement parce qu'ils ont un modèle démocratique qui ne l'arrange pas. Donc, quelqu'un ne peut plus rester chez lui et décider de ses amis. C'est un peu comme au Cameroun. Les Camerounais décident, n'est-ce pas, de faire l'amitié avec euh, le Nigeria. Et la France vient nous dire, non, vous n'avez pas le droit de rentrer en amitié avec le Nigeria, sinon on va vous bombarder. Si la France adopte une telle position... Parce que la France a l'arme nucléaire et vient encore occuper le Cameroun. Les Camerounais qui applaudissent Poutine là. Vous allez, vous allez applaudir la France au Cameroun. Pourquoi est-ce que les gens n'essayent ne, pas de se mettre à la place des autres? Donc vous croyez que les Ukrainiens, les Ukrainiens ont pris les armes parce qu'ils veulent? C'est une question de survie. Et ils ont le droit de résister à l'envahissement de leur pays par leurs voisins russes. C'est tout à fait légitime. Ils n'ont attaqué personne pour le moment. Ils sont restés chez eux et la guerre est venue les trouver chez eux. Beaucoup pensent que dans chaque pays, lorsqu'on vous envahit, c'est tout le monde qui va fuir. Non. Ce qui se passe en Ukraine là, va déterminer l'avenir de toute l'humanité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a là-bas une guerre du gaz parce que Poutine veut forcer le monde entier à se soumettre à sa seule volonté parce qu'il a les armes nucléaires. Moi, j'ai entendu des Africains qui ne comprennent même pas les enjeux dans ce conflit dire carrément que l'Amérique a peur de Putin. Vous vous trompez. L'Amérique n'a jamais eu peur de personne dans le monde entier. D'ailleurs, c'est l'Amérique aujourd'hui qui a les bases militaires partout dans le monde. C'est la Russie qui a peur des bases militaires des Américains à travers l'OTAN parce que même Autour de Vladimir Poutine, là. Les Américains ont des bases. Allez en Pologne aujourd'hui. Les Polonais ont défié le président russe en envoyant les armes en Ukraine parce qu'il a menacé quiconque rêvait d'interférer dans ce conflit contre la Russie devait recevoir, n'est-ce pas, ces attaques. Les Polonais qui sont dans la même région, je ne parle pas des États-Unis, les Polonais sont descendus sur le terrain et ont convoyé les armes en Ukraine. En trois jours de combat seulement, les Russes ont déjà perdu 3 800 soldats pour une armée que les Africains veulent nous présenter comme une armée invincible. Alors, on peut légitimement avoir peur d'un pays qui a les armes nucléaires parce que si la guerre devient mondiale avec les armes nucléaires, c'est le monde entier qui et risque, n'est-ce pas, fini. On n'a pas peur de, de, de, de, de Poutine parce qu'il peut lancer une arme nucléaire. Si lui-même il lance une arme nucléaire, c'est que c'est le suicide collectif. Parce que lui-même ne va pas suivre l'arme nucléaire. Vous pensez que les gens sont malades? Les Américains ont la possibilité de riposter à n'importe quel tir nucléaire. Mais le problème maintenant que nous, en tant qu'analystes, on essaie de faire comprendre aux Africains, c'est que un dictateur comme Poutine, qui menace d'utiliser l'arme nucléaire, menace la paix mondiale, met directement en danger toute l'humanité. Parce qu'une une, une guerre nucléaire qui est mondiale, ça va anéantir au moins la moitié de la population du monde. C'est ça le problème. Pourquoi les gens sont aveuglés par la haine Pour faire croire aux gens que Poutine est subitement en train de vouloir libérer les Africains. Poutine ne va jamais libérer un seul Africain, je vous le dis. Tout ce que Poutine peut faire, c'est vous, vous vendre les armes pour vous entretuer. Ça s'arrête là. Prenez les, les, les relations économiques avec l'Afrique. La Russie vend uniquement les Kalashnikov aux Africains pour qu'ils s'entretuent. C'est tout. Vous avez déjà vu en circulation, dans un seul pays africain, des 54 pays africains, une seule voiture de marque russe qui circule parce que c'est la coopération russe. Vous avez déjà vu quelque part une université russe sur le continent africain où les Russes sont en train de nous enseigner leur culture Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu sur le sol africain des ingénieurs russes qui sont en train de nous enseigner comment faire l'agriculture Non. Est-ce que vous avez déjà vu sur un théâtre d'opération en Afrique de l'aide russe pour assister les gens qui subissent, n'est-ce pas, des conflits sur le continent africain Ça n'existe pas. Même les promesses, n'est-ce pas, de protéger Kadhafi contre l'agression, que ce soit de l'OTAN ou de l'Occident, la Russie n'a pas respecté cet engagement. Kadhafi a été bombardé et tué parce qu'il a naïvement cru que s'il a un conflit avec l'OTAN, les Russes vont venir le secourir. Ça n'a jamais été le cas. Bachar al-Assad aujourd'hui, qui soutient, euh, qui, qui bénéficie du soutien, n'est-ce pas, de ses amis russes, ça a détruit une partie de son pays. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, chacun est libre de défendre son camp. Ceux qui estiment que Poutine est le sauveur de l'humanité, qui tient tête aux États-Unis, alors ils doivent applaudir tout ce que Poutine fait. C'est leur problème, je n'ai pas ce problème-là. Parce que nous sommes dans l'espace le, public et chacun a la liberté de s'exprimer sur un, une question de son choix. Ce que moi je ne veux pas, c'est que les gens laissent leur page Facebook vous pouvez m'insulter sur ma page alors que je donne mes analyses et mes points de vue basés sur des éléments référencés que tout le monde peut vérifier. Je n'ai jamais dit à un seul Camerounais, à un seul Africain, non, viens suivre les États-Unis parce que je vis aux États-Unis, non. J'ai justement choisi de vivre aux États-Unis parce que c'est le modèle social où je me sens le plus à l'aise. Je ne peux pas vivre en Russie, je ne parle pas russe, je ne connais pas la culture russe. Je ne connais personne en Russie. Non, je ne suis pas culturellement lié à la Russie. Même si je peux lire des, des, des analyses sur ce pays-là, je n'ai absolument rien sur le plan de ma formation qui m'incline, n'est-ce pas, à comprendre la Russie. Non. Maintenant, je vis aux États-Unis. Alors, ceux qui pensent qu'on gagne uniquement la guerre avec les armes, ça veut dire qu'ils ne sont pas allés à l'école. C'est tout. Parce que les armes que vous voyez là, c'est beaucoup d'argent. Si on vous paralyse financièrement, vous n'allez pas être capable de produire ces armes. Et si vous êtes en guerre, où il faut uti nécessairement utiliser ces armes-là, et que vous avez l'embargo économique, vous pensez que l'embargo économique, c'est pour quoi C'est pour mettre à genoux la Russie. Parce que lorsqu'il va utiliser ces armes, n'est-ce pas, en Ukraine, ce ne sont pas des armes, n'est-ce pas, qui sont permanentes avec le stock. Il faudrait remplacer le stock. Et il faut de l'argent pour acheter tout ça. Donc vous pensez que lorsque l'Union Européenne, les États-Unis, l'OTAN et bien d'autres pays décident d'appliquer les sanctions sur la Russie, c'est la blague Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Donc, quand vous êtes face à une puissance nucléaire, pour ceux qui pensent que les États-Unis auraient eu peur de la Russie. Les États-Unis n'ont jamais eu peur de la Russie. Je vous rappelle ça. Moi, je vis ici depuis presque 16 ans. Les Américains n'ont pas peur. Je ne dis même pas pour une seule seconde de la Russie parce qu'ils sont prêts à la guerre. C'est-à-dire, quand vous écoutez les généraux américains, ils disent ceci, qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait une guerre entre les États-Unis et n'importe qui. Ben, c'est celui qui décide d'attaquer les États-Unis. Ils ont juré qu'il ne va pas éduquer ses enfants. Quiconque menace la sécurité des États-Unis à travers le monde entier. Ils sont convaincus que cette personne-là ne va pas durer pour élever ses enfants. Ça, c'est ce que les amiraux les américains disent. Ils, ils savent sur quoi ils comptent. Ce n'est pas qui font du bluff. On connaît les États-Unis. Les gens ont beau dire « Voilà, les États-Unis ont perdu la guerre ici, à gauche, à droite. » OK. Quel est le motif des bases militaires à travers le monde entier Les États-Unis, c'est un empire. Et ils ont protégé leur pays au point où c'est difficile d'attaquer les États-Unis sur son sol. Je dis sur son sol. Il faut Même la Russie, là. la Russie ne peut pas prendre le risque de venir attaquer les États-Unis sur son sol. C'est simple. Comment donc, ceux qui veulent me prouver aujourd'hui, que les Américains ont peur de la Russie Vous pensez que c'est la Russie qui n'a pas peur des États-Unis Pourquoi Poutine ne peut pas attaquer les États-Unis lui aussi Si Poutine était aussi puissant qu'il ne peut être inquiété par personne, pourquoi il ne prend pas son courage pour frapper une ville américaine avec n'importe quelle arme conventionnelle C'est là où vous allez voir que les Américains n'ont pas peur des Russes. Donc, puisque je n'ai pas à vous faire un dessin, c'est-à-dire, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945, les plus deux grandes puissances du monde, il y avait un monde bipolaire, le bloc communiste dirigé par l'Union soviétique et le bloc capitaliste dirigé par les États-Unis. Les États-Unis ont constitué l'OTAN avec les Européens et il y a eu ce qu'ils appellent la guerre froide, c'est-à-dire une guerre par personne interposée. L'Allemagne était divisée entre les Américains et les Russes. La Russie, c'était l'Union soviétique à l'époque. Parce que la Russie se sentait capable de rivaliser les Américains sur le plan militaire, ils sont allés envahir l'Afghanistan. En 1989. Euh, non, euh, pardon, en 79, autant pour moi, en 79. Quand ils envahissent l'Afghanistan, qu'est-ce que les États-Unis font? Exactement comme, comme ils sont en train d'envahir l'Ukraine. Les Américains ont dit non, nous ne sommes pas d'accord que la Russie aille envahi l'Afghanistan. En Afghanistan, donc, il y a eu insurrection. Et les Américains ont fourni les armes aux talibans. Les talibans que vous voyez là. Et ils ont combattu ainsi pendant dix ans, de 1979 à 1989. Et la Russie a perdu la guerre en Afghanistan. Cela a occasionné la désintégration de l'Union soviétique. Ce qui fait que le poids militaire que la Russie avait, n'est-ce pas La Russie, sous, sous la forme de l'Union soviétique, s'est désintégrée, s'est détruite. Parce qu'il n'avait plus les moyens financiers pour gérer tous les États, n'est-ce pas, qui étaient dans son giron. Alors, maintenant, après donc, la chute du but de Berlin, après la défaite de l'URS en Afghanistan, la seule superpuissance mondiale qui est restée, c'est les États-Unis. La seule superpuissance mondiale, c'était les États-Unis. C'est ça qui énerve Poutine. Vous comprenez Donc, alors, il y a eu le traité de Varsovie entre le bloc capitaliste et le bloc communiste qui disait que l'OTAN ne, ne devrait pas s'aventurer dans les zones d'influence, n'est-ce pas, de la Russie, pour ne pas menacer sa sécurité. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont rentrés dans ces accords-là. Sauf que, une trentaine d'années plus tard, les deux camps n'ont pas respecté leurs engagements. Puisque nous avons aujourd'hui des conflits un peu partout dans le monde où, à chaque fois que les États-Unis se retrouvent de l'autre côté, les Russes se retrouvent de l'autre pour alimenter ce qu'on appelle la guerre des proxys. C'est-à-dire que si l'Amérique envahit l'Irak... La Russie va aller donner les armes aux insurgés irakiens pour combattre les Américains. Si c'est les, les Russes qui envahissent, n'est-ce pas, euh, euh, un pays, ou bien qui vont intervenir quelque part pour soutenir le régime de ce côté-là, les Américains, eux, de l'autre côté, sponsorisent aussi les armes pour mettre en difficulté, n'est-ce pas, la Russie. Ça, c'est une compétition entre deux grandes puissances nucléaires. Maintenant... Nous avons vu ce qui s'est passé en Syrie depuis plus de dix ans. La Russie est en train de défendre Bachar Al-Assad. Ce sont des bonnes guerres. Ça va de soi. Les Américains aussi sont sur le terrain. Parce qu'il y a là, dans cette guerre, des enjeux stratégiques que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que Poutine, qui est le premier fournisseur du gaz en Europe à hauteur de peut-être 40%, ne voudraient pas avoir des compétiteurs, que ce soit dans le Moyen-Orient, c'est pour ça qu'ils vont en guerre en Afghanistan pour empêcher à ce que le gaz quitte de l'Afghanistan pour rentrer en Europe, le pétrole quitte de l'Afghanistan pour rentrer en Europe. Parce que si ces endroits-là fournissent des gaz aux Européens, eux, ils n'auront plus moyen de vendre cher leur gaz et leur pétrole. C'est ça le combat. Donc, quiconque contrôle le Moyen-Orient, à partir de l'Afghanistan, contrôle, n'est-ce pas, le marché du gaz et du pétrole. C'est ce que Poutine est en train de faire. Vous pensez que Poutine est allé en, en Georgie installer deux bases militaires à, à au ossetia et à Bakasia Pourquoi C'était pour contrôler les Pablans qui vont en Europe. Et une fois qu'il a bloqué ce Pablans en Georgie, il fallait donc détruire la Russie pour que le Pablans passe en, en Russie. C'est pour cela que... Poutine a intervenu militairement là-bas pour empêcher cette éventualité-là. Maintenant qu'ils ont combattu pendant longtemps et détruit une moitié de la Syrie, ils se sont donc repliés sur l'Ukraine. C'est-à-dire que les Occidentaux, sous la houlette des États-Unis, cherchent les voies de contournement pour faire passer les pipelines, en sorte que les Européens qui ont besoin du gaz soient ravitaillés. Mais comme Poutine a le robinet du gaz pour l'utiliser comme un levier diplomatique et faire chanter les Européens. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut contourner cela. Et c'est pour cela que les Occidentaux ont commencé à séduire l'Ukraine, qui est un passage important des peuples qui vont en Europe. Alors, les Ukrainiens étant intéressés par ce marché, sont ouverts donc à l'alliance avec l'OTAN, pour se protéger. Parce que l'OTAN, c'est l'organisation, n'est-ce pas, du traité de l'Atlantique Nord, qui protège, n'est-ce pas, ses membres contre une attaque militaire. Alors, si vous êtes l'Ukraine, et vous êtes voisin de la Syrie, et vous savez qu'à tout moment, Poutine peut vous attaquer, non pas parce que vous l'avez attaqué, mais parce que vous avez aspiré à un modèle démocratique qui fonctionne. Or, lui, il n'est pas dans la démocratie. Ça peut créer des envies à l'intérieur de la Russie, parce que ça va changer le mode de vie. Vous pensez que les Russes ne voient pas ce qui se passe en Ukraine Poutine est jaloux du mode de vie des Ukrainiens, qui sont plus ouverts à la démocratie. Et dont l'économie est en train de, florisse, de, de, de, de monter en puissance. Ah, ayant vu cela, parce qu'il a passé son temps à dépenser beaucoup d'argent dans euh, le, la rénovation, n'est-ce pas, de son matériel militaire, il fallait donc attaquer, n'est-ce pas, l'Ukraine pour rentrer en possession des clés qui puissent, n'est-ce pas, l'aider à contrôler les Européens à travers les pas blancs. Tu donnes le gaz en Europe. Voilà l'enjeu. Ça, c'est sur le plan purement géostratégique. Donc, c'est une guerre du gaz qui est en train de se jouer en Europe. Si les Européens ne se battent pas en Ukraine, vous comprenez Si les Européens ne se battent pas comme des hommes en Ukraine, ils vont mourir dans le froid, le froid, le froid hivernal. Vous pensez que Poutine est bête Il attend toujours lorsqu'il y a le froid hivernal n'est-ce pas? Pour commencer ce désordre-là, en sorte que les Européens aient les mains liées pour ne pas réagir. Mais cette fois-ci, les États-Unis ont été très subtils. Le président Biden, le président Biden a d'abord dit qu'il ne va pas envoyer les troupes en Ukraine pour donner des garanties de négociation. Le président Biden à chercher à négocier avec la Russie en sorte que la guerre ne déclenche pas. Ça, c'est ce que le président américain est en train de faire. Vous comprenez C'est ça la vérité. Maintenant, lorsque la Russie décide d'attaquer, parce que c'est dans ses plans, les Américains décident d'appliquer des sanctions économiques impossible en collaboration avec l'Union Européenne pour mettre à genoux l'économie de la Russie parce qu'ils savent que c'est un levier important pour empêcher la Russie, la Russie à moderniser son armement et de devenir impossible en Europe. C'est ça un levier important. Vous pensez que les gens luttent sans avoir la tête Poutine s'attendait à ce qu'il y ait une confrontation militaire sur le terrain pour créer des dégâts. Mais la Russie subtilement, les états unis subtilement ne lui ont pas donné cette chance. Ce qu'ils ont fait c'est de publier ses plans de guerre publiquement, c'est de euh, mettre à mal sa campagne de désinformation, c'est de pouvoir exposer la barbarie militaire de la Russie pour faire de la Russie un diable sur la scène internationale, en sorte que cela facilite l'isolement de la Russie sur la scène internationale et que les mesures sous forme de sanctions qui ont été prises soient accompagnées de manière rigoureuse afin de décourager tous les pays qui sont dans l'ambiguïté, qui seraient tentés de faire le commerce avec la Russie. Parce qu'il y a là une question de survie, parce qu'il y a là une question d'existence, parce qu'il y a eu des enjeux économiques. Ceux qui ont peur d'être envahis par la Russie sont automatiquement obligés de devenir des alliés des États-Unis. Or, la seule façon de devenir allié des États-Unis, c'est de rentrer dans l'OTAN pour bénéficier de l'article 5, qui protège tous les États membres contre l'agression d'un pays puissant comme la Russie. Vous pensez que les, les, les, les Ukrainiens sont bêtes Alors, maintenant, les arguments que les Africains veulent utiliser du genre, voilà, euh, il ne faut pas que euh, l'Ukraine rentre dans l'OTAN parce que ce sera une menace pour la sécurité de, de la Russie, c'est pour cela que l'homme fort euh, euh, de Poutine est, est obligé d'attaquer et de détruire les bêtises. D'accord. Imaginez que l'Afrique aujourd'hui Décide de passer à l'Union africaine, c'est-à-dire aux États-Unis d'Afrique, et décide par exemple, de rentrer dans l'OTAN avec les États-Unis. Est-ce que vous serez content, par exemple, que la Chine vienne dire aux Africains non, « Non, non, non, nous avons signé des contrats euh, importants avec vous. Si vous rentrez dans l'OTAN, nous allons vous faire la guerre. » Les Africains ne sont-ils pas, sont pas libres de créer les alliances avec qui ils veulent pourquoi est-ce que vous voudrez que les Ukrainiens n'aient pas une telle option C'est quoi dans la souveraineté d'un pays C'est de ça qu'il s'agit. Je prends encore un autre exemple. Le Cameroun est voisin du Nigeria. Le Nigeria est plus puissant que le Cameroun. Il faut qu'on vous dise la vérité. Imaginez qu'un matin, le président Buhari, qui est un général, décide d'occuper Bakassi et les deux zones anglophones, sous prétexte qu'ils ont une possibilité historique parce qu'ils parlent l'anglais. Et que le Cameroun est francophone. Vous pensez que vous qui êtes au Cameroun là, vous allez applaudir une décision comme ça, venant du, Libé, du Nigeria, parce que le Nigeria est puissant. Vous comprenez Vous n'allez pas laisser les bras croisés, vous allez résister. C'est ce que les Ukrainiens sont en train de faire. Quand je fais ces parallèles là, les gens me disent que non, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas déplacer le débat. Non, c'est la même chose. L'Afrique a été colonisée exactement comme les, les, les, les, les Balkans. Exactement de la même façon. Vous comprenez? Et les frontières de ces pays bougent tout le temps. De la même façon, le Cameroun que nous avons aujourd'hui était excessivement plus grand que cela sous l'occupation allemande. Lorsque les Allemands perdent la guerre au Cameroun, on a diminué la superficie du Cameroun. Si aujourd'hui, un président puissant au Cameroun prend le pouvoir et décide de récupérer la Damawa qui est allée au Nigeria, ça sera la guerre. Et vous allez donc légitimer ça Vous allez dire que non, le Cameroun est dans ses droits de récupérer une partie de son pays sous la période allemande dont l'homme voilà, euh, euh, fort du Cameroun a le droit d'aller bombarder le Nigeria Non Il y a la communauté internationale pour résoudre ce genre de problème. Lorsque vous avez des griefs contre un état voisin, vous pouvez porter plainte, n'est-ce au conseil de sécurité. C'est exactement ce que le Cameroun a fait contre le Nigeria dans la crise de Bakassi. Et on nous a remis Bakassi vous comprenez La communauté internationale que les gens veulent insulter aujourd'hui, qui dénonce la guerre ou l'envahissement de l'Ukraine, c'est elle qui nous a donné Bakassi face au Nigeria. Cette même communauté internationale nous sauve dans le conflit euh, euh, euh, euh, camerouno-nigérien à Bakassi et nous, Camerounais, allons applaudir Poutine qui est en train d'envahir un autre pays. Pendant que la même communauté internationale est en train de dénoncer cela. Vous voulez finalement quoi Lorsqu'on développe des arguments rationnels, avec des références parce qu'on comprend les enjeux, avec des exemples à l'appui, les gens viennent, ils laissent le débat pour balancer les insultes, raconter du n'importe quoi, alors qu'ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Après, on viendra me demander hein, pourquoi est-ce que les États-Unis, je ne condamne pas les États-Unis, quand ils vont attaquer l'Irak. Vous étiez là quand je condamnais ça vous comprenez Quand les États-Unis ont attaqué l'Irak, j'ai condamné ça. Quand les États-Unis ont, ont attaqué l'Afghanistan, j'ai condamné ça. Même quand il a, euh, euh, les États-Unis ont euh, attaqué la Libye, j'ai dit non, ce n'était pas bien. Pourtant, Kadhafi était un dictateur. Il ne faut pas qu'on vous mente. Kadhafi faisait le bluff. C'était un dictateur qui se battait, n'est-ce pas, pour ses avantages et autres. Maintenant, quand ça se gâte entre lui et ses amis, ça devient l'affaire de tout le monde. Il faut que les gens soient raisonnables. Nous ne pouvons pas nous battre pour l'indépendance, pour l'autonomie, pour la souveraineté de nos pays et nous liguer contre des citoyens des pays souverains qui se battent pour leur indépendance. Les Ukrainiens se battent pour ne plus dépendre de la Russie, pour ne pas être à la merci de Poutine. Comprenez au moins cela. Poutine est un envahisseur et il est en train de tuer des innocents avec les bombardements partout. Vous comprenez combien de personnes meurent dans un bombardement Et c'est ça que vous voulez que j'applaudisse Ce genre d'atrocité Où est passé votre humanisme Moi, je suis cohérent dans ma position. À chaque fois qu'il y a un conflit militaire, je suis d'abord logiquement contre la guerre. Parce qu'on peut trouver des solutions diplomatiques à chaque crise. Quand on commence à bombarder les gens, c'est parce qu'on n'a pas tous les arguments. Et on essaie d'imposer sa volonté sous forme de dictature aux autres. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous ne pouvons pas au Cameroun nous battre pour l'instauration des institutions démocratiques fortes qui puissent protéger tout le monde. À travers des élections transparentes, à travers, n'est-ce pas, euh, euh, le contrôle du pouvoir du président de la République. Mais les gens au Cameroun qui sont de droite. Se lèvent pour dire que voilà, ils aiment beaucoup Poutine. On s'en fout de votre amour pour Poutine. Mais Poutine ne peut pas s'en sortir dans cette crise. Ça, c'est garanti. Qu'on ne se leur pas. Peu importe l'arsenal nucléaire que dispose Poutine, là. ça va le dépasser. La guerre qu'il a déclenchée en, en Ukraine. Pourquoi? Il y a 40 millions d'Ukrainiens qui sont prêts à rentrer en, en insurrection. Même si c'est seulement 10 millions d'Ukrainiens Ukrain, qui se battent pour leur nationalisme là. Vous pensez que. Poutine va subitement marcher comme ça sur 10 millions de personnes Jamais Or, ces matériels militaires que vous voyez là, ce sont les matériels militaires de l'époque soviétique. Il est en train, bien sûr, de perfectionner cela, mais ça n'a pas encore été fini. La guerre qu'il a déclencher là, ça va détruire les vieux chars qu'il a là. Il a, perdu, il a déjà perdu plus de 140 chars. C'est aussi simple à comprendre. Avec des avions de guerre qu'on a abattus. Et des milliers de soldats qui sont déjà morts en trois jours de combat. Alors, mais les gens vont nous parler de l'invincibilité de la Russie, de comment c'est la grande puissance militaire. Non. Dans une guerre de projection, lorsque vous occupez un pays, vous ne pouvez pas gagner un pays dans l'insurrection. Cela est valable aussi pour les États-Unis. Les États-Unis ont fait la guerre en Afghanistan. Ils ont fui. C'est moi qui vous le dis. Les États-Unis ont fui l'Afghanistan 20 ans après les combats après avoir perdu 2500 soldats, avec plus de 3 trillions de dollars. C'est ça la vérité. Cela a endetté les États-Unis. Pourtant, c'est la première puissance économique mondiale. Et vous pensez que c'est la Russie, qui n'est pas déjà bien lotie économiquement, qui va imposer sa volonté sans aucune conséquence, lorsque toutes les décisions des capitales puissantes sont en train d'être unanimes sur les sanctions économiques, qu'on doit l'imposer il faut quand même comprendre les enjeux. Lorsque vous vivez dans l'embargo, c'est fini. Vous ne pouvez pas faire les miracles dans l'embargo. Oui, on va me dire, oui, la Corée du Nord s'est en sortie, l'Iran s'est en sortie. C'est faux. Ils ont besoin de la communauté internationale. Personne ne peut vivre en autarcie dans le cadre de la mondialisation. C'est ça la vérité. Lorsque j'ai dit cela, ce n'est pas pour vous insulter, ce n'est pas pour vous manquer de respect. Vous avez vos arguments, vous avez... Votre, vos opinions que je respecte, respectez la mienne parce que moi, je vous donne des éléments probants avec des exemples à l'appui. Je n'invente rien. Je ne vous trompe pas. Je vous dis exactement ce qui se passe. Le Japon que vous voyez là est allié des, des Américains. Je vous explique le paradoxe. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a largué deux armes atomiques sur le Japon on s'attendrait à ce que les Japonais ne se réconcilient jamais avec les Américains. Mais, le Japon est allié des États-Unis sur le plan économique. Vous comprenez La Chine, qui n'a pas été bombardée, est aussi alliée des États-Unis. Vous comprenez La danse qu'il y a autour de ce problème, l'Inde est alliée des États-Unis. Et c'est des pays extrêmement puissants. Donc, ce que moi je recommande aux Africains, c'est la maturité, c'est la lucidité, c'est l'intelligence économique. Vous n'allez jamais être sauvé par qui que ce soit si ce n'est pas vous-même. C'est ça la première leçon qu'il faut retenir. N'attendez pas que les États-Unis viennent vous libérer. N'attendez pas que la Russie vienne vous libérer. N'attendez pas que la Chine vienne vous libérer. N'attendez pas que la France vienne vous libérer. N'attendez pas que l'Angleterre viennent vous libérer, ou le Brésil, ou l'Inde, ou la Chine. Personne ne peut vous libérer, si ce n'est votre volonté vous-même de vous libérer. Est-ce que les Ukrainiens ont attendu les États-Unis pour les défendre Non, ils sont au combat actuellement où je vous parle. Ils ne sont pas restés là à pleurer, oui, Poutine est trop fort, il va nous tuer, qu'est-ce qu'on va faire Non, les gars pleurent, les armes à la main contre l'armée russe en abattant n'importe quel soldat sur n'importe quoi de la rue, à Kiev maintenant. C'est comme ça que les gens développent un sentiment de nationalisme qui les galvanise et se protège contre l'invasion étrangère. Les Français ont fait la même chose contre Hitler. Hitler avait envahi la France. Les Français ne se sont pas couchés devant Hitler. Ils se sont battus pour libérer la France. Si ça ne dépendait que de la volonté de Hitler, c'est que les Français sont une colonie de l'Allemagne aujourd'hui. Mais les gars se sont battus pour mettre fin à l'occupation allemande. Ce sont ces histoires de bravoure que nous voulons rappeler au monde entier. Que lorsqu'un pays est attaqué, il y a toujours des nationalistes qui ne se sont jamais laissés faire. Qui combattent jusqu'à la dernière goutte de sang pour libérer leur pays. C'est ce que les Ukrainiens sont en train de faire. Mais vous voulez que j'insulte ce genre d'effort pourquoi moi, je dois aller en Ukraine, empêcher aux Ukrainiens qu'ils se défendent pour leur patrie, alors que je ne peux pas tolérer qu'on vienne prendre le Cameroun sans que les gens ne se défendent C'est ça la logique. Ceux qui s'allient derrière Poutine nous prouvent qu'ils sont méchants et d'accord qu'on écrase un peuple comme ça gratuitement, tout simplement parce que ce peuple-là s'est allié aux gens avec qui ils ne s'entendent pas. Ça, c'est la folie. Est-ce que les Ukrainiens n'ont pas le droit de chercher la protection des États-Unis, de chercher la protection de l'OTAN, de chercher la protection de l'Union Européenne face à l'agression russe Ils ont bien ce droit. Qui ne veut pas se protéger Chacun a besoin de la sécurité. Mais ce n'est pas Poutine qui va leur offrir la sécurité, puisque Poutine est toujours en train de les agresser. Ils sont en guerre. Quand, quand Poutine s'est réveillé un matin, il a pris Crimée. C'est une partie de l'Ukraine. Et après, ça c'est les faits. Maintenant, il est allé de l'autre côté. Il a encore pris deux régions. C'est ça la sécurité. Et vous voulez que quelqu'un se couche devant une telle agression Que chacun se mette à applaudir cela. Qu'on dit, voilà, pour tuer l'empereur, on est tranquille, ça va. Et ça passe. Alors qu'il est en train de violer le droit international. Mais soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Donc, je ne veux pas que les gens viennent me faire des leçons euh, sur le deux poids de Bézu. Je ne suis jamais dans la logique du deux poids de Bézu. Quand il y a un conflit, si j'ai à intervenir, je dis la vérité. Si je ne veux pas intervenir, je ne parle pas. Parce que je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais soyons raisonnables, soyons lucides. Dans une guerre, il y a des nationalistes qui peuvent défendre leur pays. C'est ça la vérité. Donc... Euh il ne faut pas que les gens se leur, on vous donne les informations fiables. Vous pouvez me contredire, il hein, n'y a pas de problème. Mais il faut que les gens comprennent que dans une guerre, il y aura une fraction du pays qui va se défendre pour la souveraineté du pays. On l'a vécu au Cameroun. Lorsque les Camerounais se battaient pour l'indépendance, les Oubioubés, les Félix Moubien, les Ouadjé, les Océde et ils se sont battus pour la libération du Cameroun du jour colonial français. En Algérie, les Bella ont pris les armes contre la France pour libérer leur pays. Au Vietnam, les Vietnamiens ont pris les armes pour chasser les Français, pour chasser les Américains, et ils sont pas venus à le faire. Parce que la résistance face à une occupation, elle peut gagner. C'est exactement la même chose qui s'est passée en Afghanistan, qui s'est passée en Irak, autant de fois. Ça, c'est la logique du monde. Pourquoi les Africains veulent s'opposer à cela Si les Africains sont d'accord qu'on vienne, n'est-ce pas, les exploiter, que la France vienne dicter sa loi à tout le monde, ce n'est pas tous les peuples qui sont prêts à cela. Ce n'est pas tout le monde qui se couche pour mourir gratuitement. Il y a des gens qui préfèrent mourir les armes à la main face à leurs agresseurs, Et des gens, éventuellement, qui préfèrent se faire tuer par le dos parce qu'ils sont en train de fuir. Dans cette situation, que vous fuyez ou que vous confrontez l'armée, si votre ennemi est disposé à vous tuer, il ne va pas hésiter. C'est ce que Poutine est en train de faire, il s'en fout. Poutine n'a pas de sentiment pour personne. S'il faut que Poutine vienne en Afrique nous bombarder là, il ne va pas hésiter, il s'en fout. Ne, ne, ne, ne, ne cherchez pas à, à, à, à, hein? à normaliser le diable. C'est ça la vérité. Il faut, vous ne connaissez même pas Poutine. Vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Voilà, un monsieur, il n'est même pas marié. Il n'a pas été capable de garder sa femme. Vous pensez qu'un monsieur correct, il peut rester comme ça, président, sans femme. Il peut divorcer sa femme à la télévision. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a un sentiment Un ancien du KGB. Vous connaissez ce qu'on appelle le KGB Mais Il faut que les Africains soient raisonnables. On ne vous impose rien. On vous explique comment le monde fonctionne. En sorte que vous ne soyez pas dans des débats oisifs. Vous ne vous trompiez pas. Hein, que vous ne fassiez pas des erreurs, qui peuvent vous rattraper demain Parce que demain, un autre pays peut vous envahir. Vous aurez besoin de la communauté internationale. Mais si vous commencez à insulter les efforts de la communauté internationale pour mettre au pas un dictateur qui a les armes chimiques et les armes nucléaires, vous pensez que vous êtes en train de vous aider Vous êtes en train de vous enfoncer Parce que personne ne viendra à votre secours. Et vous serez le premier à dire, « Wow, les Africains, quand ils ont des problèmes, les Européens ne viennent pas. » Voilà les Européens qui ont des problèmes. Écoutez ce que vous dites. Cela encourage les Européens à venir mourir à votre place. Jamais. Mais quand les Ukrainiens prennent les armes là, pour se défendre que même face à la machine russe là, nous allons résister, ça encourage les Européens à venir les aider. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez vos dictateurs, vos potentats, ils peuvent faire 50 ans et remettre leur fils au pouvoir. Vous dites que c'est Dieu qui a voulu. Et c'est comme ça qu'on vous maltraite, c'est comme ça qu'on vous méprise, c'est comme ça qu'on vous opprime. Et vous passez toute votre existence dans la misère, dans la pauvreté. Parce que vous n'avez pas de bonne foi. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la dignité humaine. Moi qui vous parle là, vous pensez que quelqu'un peut rentrer chez moi, violer ma femme, tuer mes enfants, et sortir sans que je ne branche Non vous mentez ce que je vais mourir avec ma femme et mes enfants. C'est exactement la position où Poutine a placé les Ukrainiens. Poutine a dit, je vais vous attaquer, je vais prendre votre capitale, je vais tuer votre président. Ils ont dit non, ils vont mourir avec leur président. Respectons au moins cela. Même si nous ne pouvons, si pouvons pas aider l'Ukraine, acceptez au moins qu'il y a des gens qui ont encore le sens de protéger leur dignité qui peuvent battre pour leur liberté. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. Tous les pays que vous voyez libres là, ils ont fait des guerres sanguinaires. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Vous pensez que les gens se battaient pourquoi Pendant la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. C'était pour leur libération. C'était pour leur indépendance. Et vous pensez que ça va changer aujourd'hui en Ukraine Quand les gens se sont battus pour avoir l'indépendance, en 2022, quelqu'un prend sur lui de menacer tout le monde avec l'arme nucléaire pour aller arracher tout un pays souverain. Mais non, il faut que les gens soient raisonnables. Personne ne peut accepter cela. Non, ce n'est pas du panafricanisme d'aller vendre l'agression d'un pays souverain aux Africains. Ce n'est pas ça. Apprenons à respecter la liberté des autres. Apprenons à respecter la souveraineté de ces peuples. C'est ça. Ce n'est pas parce que nous, on est à l'aise de laisser nos présidents se faire massacrer par l'Occident. Que les autres vont faire la même chose. Les autres n'ont pas ce problème. Ils sont prêts à mourir pour leur pays. C'est ça la vérité. Quand les gens n'ont pas le sens du nationalisme, quand les gens ne sont pas patriotes, hein, mourir sur le drapeau pour eux, c'est être fou. Or, oh, nous avons nos soldats au Cameroun qui meurent sous le drapeau. Vous pensez qu'ils sont fous Il faut arrêter ça. Soyons raisonnables. Moi, j'ai de la dosée quand je lis un Africain qui prend la photo de Poutine pour mettre sur sa page de couverture. Poutine est victime de quoi c'est Poutine qui est en train de tuer. Personne n'a attaqué Poutine. Soyons raisonnables. Oh, les États-Unis sont montés, les États-Unis sont descendus. Non. Les États-Unis ne veulent même pas perdre le temps. Les États-Unis, c'est une autre colonie comme nous. Parce que c est, c est, les gens ne savent pas que l'Angleterre avait colonisé les États-Unis. Mais ils se sont battus avec les armes pour obtenir aussi, eux, leurs indépendances. C'est ça. Leur indépendance. C'est justement pourquoi, lorsqu'ils voient des peuples se battre comme eux, pour prendre l'indépendance, ils se joignent à eux pour les défendre. Parce que leur modèle de vie, c'est la démocratie, les libertés, ainsi de suite. Alors, maintenant, vous allez me dire, et les, les Irakiens, et les Iraniens, et les Afghans, mais comment C'est chacun qui défend son pays. Vous avez vu les Iraniens céder un seul centimètre de leur territoire Non. Mais ils sont en guerre. Ils protègent leur pays avec les armes. Ce n'est pas avec les discours, ce n'est pas avec euh, la bouche. C'est avec les calages du coffre, les bombes. Mais nous, en Afrique, on s'assoit sur nos fesses, les gens viennent récupérer nos terres, ils font tout ce qu'ils veulent et on dit que c'est Dieu qui a accepté. Restons là à prier pendant que les autres espaces polissent nos matières premières. C'est de ça qu'il s'agit. Les enjeux ici, c'est la technologie, c'est l'économie, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas vraiment vous garder pour toute la soirée, mais je tenais euh, à analyser ceci euh, aussi rapidement, en sorte que, bon, les tests sur ce, ce, ce là ne vous laissez pas laver le cerveau par les propagandistes. Ils mentent. Personne n'a agressé Poutine. Il n'est victime de rien. C'est lui qui est en train d'agresser. C'est lui qui sera responsable du génocide. Un point terminé. Si vous allez prier pour quelqu'un qui crée un génocide, allez-y à votre aise. Mais je ne vais pas vous accompagner dedans. Je suis un activiste qui combat aussi pour les libertés individuelles et je m'exprime de manière cohérente. Je ne fais pas le double langage. Je ne suis pas hypocrite. Si je suis hypocrite, vous allez le savoir. Moi, je suis tellement cohérent quand je défends mes positions. Aussi simple que ça. Merci donc de votre attention. C'était le docteur Abdelazine Charest.